qui ne savent pas c'est qui, c'est Monsieur le Grand Dossier, depuis le temps du Président Alpha Condé, attendez, il faut que je vous montre la photo, voilà, c'est lui, c'est l'homme en question qui a été arrêté. Vous avez suivi quelques dossiers du Monsieur, où il fait des révélations. Et il dénonce les poutistes. Je crois, que je vais vous montrer une de ces vidéos. Parce que j'ai vu des questionnaires. Souvent, je n'aime pas répondre sur la page à cause des brebis galeux. Mais le monsieur a été arrêté. Vous savez, au temps du président Condé, il critiquait fort. Il était dans le droit. Il est même passé sur film. Je vais même afficher tout ça. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est caché. Euh, il est sûr de lui. Il a des dossiers. Voilà. Voilà. Je vais, la vidéo dont je vous parlais, je vais vous montrer. Voilà. Ça est sur sa page même. Voici, l'info est là. Et, chers compatriotes, je suis arrêté par la gendarmerie de brigade de ville Kaloum pour euh, diffamation contre le ministre de la fonction publique sur l'instruction du procureur du tribunal de première instance de Kaloum. Donc, l'information est déjà sur sa page. Donc, euh, je crois que. Attendez, je. Votre voilà. engagement frauduleux en complicité avec des cadres malhonnêtes de la présidence. J'assume mes propos. Ce recensement-là, les 60 milliards-là sont débloqués pour faire remplir vos poches, pour vos constructions nocturnes, pour vos business fantaisistes au détriment du citoyen lambda. Le secrétaire Merci général, l'argent que vous avez déboursé, les 14 milliards le secrétaire général de la fonction publique, Monsieur Kourma, il a eu sa part... Touré, à Traoré, états, deux véhicules 4x4, deux véhicules 4x4, au parc de Pumbo, ici, dans mon quartier, ici. Ce pas le gouvernement d'Alpha qui a fait cela. Je précise bien et je réitère mes propos. Les séries 31, 32, 33 ne sont pas du gouvernement d'Alpha Condé.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 S'il y a parmi vous un homme ou une femme, un homme piloté comme je le suis, défiez-moi, mais vous ne pouvez pas plus de 321 matricules faire frauduleusement qui n'est même pas passé au secrétariat général du gouvernement pendant cette transition. Face à ce recensement biométrique bon par le ministre de la fonction publique, c'est un faux débat. Vous avez vu, le monsieur, il est venu avec, c'est comme au temps du président Alpha Condé. Eh, bonsoir ma soeur. Je vous ai dit, ils sont allergiques aux critiques. Le CNRD, ils sont allergiques. Le monsieur ici, il était tout le temps l'invité du bar café de Girassi. On matin sur le gouvernement du président Alpha Condé. Il disait tout et il a été clair. Il dit ne mentez pas, ne mentez pas sur ces gens-là. Ils ne sont plus aux affaires. Ils ont fabriqué plus de 300 et quelques matricules. On met plus de 14 000 personnes à la retraite. Ils sont incapables de recruter. Parce qu'ils ont vidé, ils sont incapables de faire entrer de l'argent. À cause de le pays est bloqué. Il n'y a plus d'argent. Le monsieur les a dit, allons-y à la justice. Mais non, je vous ai dit, le CNRB, ils sont allergiques aux critiques. Le monsieur, il est terre à terre. Il a des documents, il a des preuves, il fait des recherches. Parce que tout simplement, eux, ils ont parlé de corruption, de gabégie, de je ne sais quoi. Ils mettent les familles à la retraite, des pères de famille. Mais, ils sont allergiques aux critiques. Je vais vous faire écouter le menteur, parce que moi, c'est comme ça que je l'appelle maintenant. Mamadi était un menteur, voilà. Je vais vous faire écouter sa vidéo le 7 septembre et vous allez écouter. Je compte sur tout le monde pour que chacun dans son domaine puisse apporter sa pierre à l'édifice. Je vais à construire un autre pays. Et la Guinée. Je compte sur tout le monde pour que chacun, dans son domaine, puisse apporter sa pierre à l'édifice. Nous avons à construire notre pays, qui est la Guinée. Beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses restent à faire. Nous allons mettre refonder tout ce qui est à faire. Donc, il est temps pour nous de prendre en main notre destin tous ensemble. Personne, je dis bien, personne ne sera exclu. Nous allons tous travailler en... Vous avez écouté le discours du Toto le 7 septembre. Quand je dis un vrai Toto, un tonneau vide. Vous avez écouté. C'est lui qui parle qu'au pas de recyclage. Vous-même, vous avez écouté le Toto. Que, que, eh, personne, même en parlant. Écoutez-le, même en parlant. Vous savez que le gars, c'est un vrai Toto. Écoutez-le. tout le monde, pour que chacun, dans son domaine, puisse apporter... Sa pierre à l'édifice. Nous avons construire notre pays. Qui est la Guinée à faire. Beaucoup de choses restent à faire. Nous allons mettre, refonder tout ce qui est à faire. Donc, nous, nous allons nous refonder tout. tout plan un plan vrai toto. Je dis un vrai toto. Les Guinéens qui n'ont rien compris là, asseyez-vous. Si c'est ce toto là qui va changer la Guinée, croisez les bras. Croisez les bras. Jusqu'à présent, la galère, ça n'a pas encore commencé. Ceux qui pensent qu'ils sont à l'aise, quand ça va chauffer là, les gens vont vous, ils vont vous attaquer. C'est comme ça que ça se passe. Tous ceux qui disent non, ça va, ça va, ça va, il n'y a pas de problème. Quand il y aura assez de misérables, quand les gens auront faim là, ils vont sortir. Le problème là, ils vont aller chercher. Ceux qui ont causé, vous avez menti sur le docteur Kassori. Vous avez menti sur le docteur Diané. Vous, êtes, vous continuez à calomnier le président Alpha Condé. Vous dites que nos misères... Ah, la vie avant le 5 septembre et maintenant, tout le monde est conscient. Parce qu'on a vu, on a senti. Le prix du sac de riz, le nombre de travailleurs à la fonction publique, les PME, Simandou, ainsi de suite. Mais comme vous êtes venus, vous dites que vous êtes les sauveurs. <rire> Allons-y. Ça n'a pas encore commencé. Yeah. Mais, comme vous n'aimez pas qu'on défend la vérité, qu'on vous dise la vérité. Ça, c'était son discours, le 7 à côté du trait Namori. Il est flanqué au Canada et euh, euh, euh, au Maroc aujourd'hui. Le gros perdant. Devant l'armée. Et c'est pourquoi je le dis. Parce que vous, même ce jour, il parlait, il tremblait, il avait peur de vous. Mais c'est parce que vous, les militaires, vous avez accepté que ce vaurien, ce légionnaire, soit votre patron. On dirait qu'il n'y a pas de conseil de discipline dans l'armée. Comment un bandit, il se sert de force spéciale, il fait un coup d'état. Et vous êtes tous là comme des poules mouillées. Et regardez-le aujourd'hui. Il vous a tous et a enlevé. Car 42 généraux. Où sont vos mesures d'accompagnement Véhicules neufs, passeport diplomatique, des postes. Ça fait une année et demie. Il vous a donné quoi Vous voulez. Vous les commandants, pareil. Vos 75%, ça y est où Vous voulez. Le peuple de Guinée, la justice sera la boussole. Personne ne sera exclu. Pas de chasse aux sorciers. Vous voulez Maman Doumbouya, Dumbuya Vous les fallait 100% dans Mamadira. Bandit, un criminel Comment on peut faire confiance à un criminel Le président le Fakone n'était pas mort Mamadi Doumbouya n'est pas venu avec ses troupes Parce que c'était un bandit, un narco Il a profité C'est-à-dire du pouvoir La force que le président lui a donnée. Il a profité ça, comme son bienfaiteur Et le Guinée est dans la démagogie Vous voyez maintenant le pays On ne fait que régresser vous avez entendu aujourd'hui les journalistes, ils ne font que parler de ça. L'électricité était un acquis, oui, grâce au président Alpha Condé. Le, le développement de tout un pays, ça commence par ça d'abord. L'électricité, l'électricité, le développement d'un pays, ça commence par ça. S'il n'y a pas d'électricité, quel développement vous allez parler Mais le président Alpha Condé, il s'est acharné sur ça. Merci si aujourd'hui, le Guinéen. <rire> commence à ressentir cela. Vous avez dit, non, troisième mandat, ils ont pris ça comme, je ne sais pas, maladie. Bah. C est, c est, comme si c'était une maladie. Une fois qu'on dit ça dans ton oreille, c'est fini pour toi. Alors, celui qui a dit qu'il est venu mettre fin au troisième mandat, alors pour lui, c'est pire. C'est que le coup d'État, là, le troisième mandat, là, est mieux que le coup d'État. Les Guinéens, ils, vous allez parler. Vous n'avez rien vu. Président Fakoné n'a pas acheté une montre de 400, 400, 400 000 dollars. Personne n'a vu le fils du président, Mohamed Kondé, vivre mieux qu'un Guinéen, qu'on puisse dire, ah, voici Alpha Kondé, oui, vous voyez, la population souffre, mais regardez sa famille. Personne n'a vu ça. C'est ça, c'est pourquoi j'ai dit l'ingratitude, la vérité va triompher dans ce pays-là. Parce que le Guinéen, on est habitué à cette démagogie depuis fort longtemps. C'est Guiné, en Guinée tu vas voir un père de famille appeler un jeune, quelqu'un qui a l'âge de son fils, ma grand. À cause de quoi Démagogie, cobre Dignité La Guinée Kabara dignité Tu vas voir un père de famille appeler son petit-fils, ma grand Parce que quoi? Il n'a même pas à cause juste pour avoir quelque chose. Et c'est ce qui se passe avec le bandit. Il connaît tellement la mentalité des Guinéens. Et il se servent de ça. Il est en train de manipuler, de diviser, de faire ce qu'il veut. On est là. Vous avez cru que le, le malheur, c'était le président Fakonde lui, son seul souci, c'était ça. Voir ce pays émergent. Tous ses amis de la sous-région, on lui rivalisait à cause de ça. Mais si le Guinéen n'a pas compris, il est venu, il s'est battu pour Simandou. Le président le Il pouvait laisser Simandou. Ceux qui ont soutenu les bandits pour faire le coup d'État, c'est eux aujourd'hui qui sont en train de se partager Simandou. Bernie Steinmet, le président est venu. On lui a menacé qu'il ne fera même pas six mois au pouvoir s'il partait en procès. Mais le Guinéen oublie tous ces bienfaits-là. L'ingratitude. Quand l'État soit petit, on oublie tout ça. La route nationale, trouver le financement. On dirait qu'au trésor public, l'arrivée du président Alpha Condé, comme si eux, ils avaient mis de l'argent là-bas. Le président Alpha Condé est venu trouver de l'argent. Les docteurs Kassole ont trouvé de l'argent. Comme si le trésor était rempli. Le président est venu, il a pris l'argent, il a gaspillé. Ils ont travaillé la tête. Leur savoir-faire, c'est ce qui faisait que le pays fonctionnait, malgré ces, ces crises. Mais les bandits sont venus. Vous avez gelé les comptes des gens. Vous avez arrêté les gens. Vous avez changé de ministre au plateau. Pourquoi ça ne marche pas Parce que vous êtes incompétents, vous êtes des vauriens. Vous êtes des bons à rien. vous êtes des traîtres. Vous êtes... Non, mais c'est grave, quoi. Si ce n'est pas le mois de ramadan, je dirais plus que ça. Non, mais c'est incroyable. Quand je regarde jusqu'à présent la démagogie des journalistes, regardez la petite gonflée avec son visage de crapaud que je ne sais pas, Diaray Gracie, de film... On parle de courant, elle, elle saute, elle est en Afrique du Sud. Pourquoi tu ne parles pas de la Côte d'Ivoire Pourquoi tu ne parles pas du Sénégal oh, vous saviez, en Afrique du Sud, voilà, il y a les choses qui sont... Y a, pourquoi vous n'avez pas ouvert vos gueules pour dire ça Tous ces chantiers, les barrages en cours, en construction, au temps du président Fakonde, vous étiez remplis de haine. Parce que tout simplement, vous cherchez des promotions. Quand est-ce que ce pays-là va avancer à cause de cette démagogue Tous les faux types aujourd'hui. Le CNRD, c'est le rendez-vous de tous les faux-types en Guinée. Tous les faux-types, tous les, tous les grands bandits de la Guinée. Ils se trouvent dans le gouvernement du CNRD. Démagogie sur démagogie. Démagogie sur démagogie. Au moment que des familles crèvent de faim. On est en train de retirer les biens des gens. À longueur de journée, vous le voyez. Et on est là en train de dire, non, que ça va aller. C'est pour aller faire des sacrifices bidons dans les mosquées. Et vous voyez comment ils sont en train de, de, de faire à Cancan, un peu partout aujourd'hui, pour traumatiser les gens. Continuez. Si vous pensez que c'était le président Fakonde le malheur, allons-y seulement. Au fur et à mesure que ça dure, les Guinéens sont en train de ressentir et les gens commencent à parler. Les journalistes, tous ceux qui parlent aujourd'hui, au départ, ils étaient pour le CNRD. Les Mohamed, les Antoine, parce qu'ils connaissent ces gens. Ils savent que le temps viendra. Ceux-ci vont parler. On les a tous nommés quoi diplomates, on dirait qu'au ministère des affaires étrangères qu'il n'y avait pas d'hommes compétents pour aller occuper ces postes. Les Moussa Moïse, nommés directeur, on dirait qu'à la RTG il n'y avait pas de journaliste qualifiés pour faire ce travail là-bas. Mais ils ont toujours pris ces gens-là pour fermer leur bouche. Et comme nous-mêmes qui sommes ici, les gens sont menacés. Les jeunes politologues, vous n'avez pas vu ce qu'ils l'ont fait en Tunisie. Hein? Moi et le traître dont j'habitais avec donc, ils sont prêts à tout pour faire taire les gens. Ils ne veulent pas qu'on les critique, ils ne veulent pas qu'on parle d'eux, que tout le monde les laisse faire ce qu'ils ont envie de faire. Mais ça ne se passera pas comme ça. Ça ne se passera pas comme ça. Moi, je vous avais dit, dès le départ, l'armée guinéenne, vous n'avez pas compris comment un légionnaire, un légionnaire des forces spéciales, vous avez un chef d'état-major, vous avez ses commandants, tout ça. Vous le laissez une petite personne comme ça, venez vous manipuler. Toute l'armée, il y a Bata. Vous lui, vous lui laissez vous manipuler. Aujourd'hui, vous êtes où aujourd'hui? Où est Namori aujourd'hui? Namori. Où est Alia aujourd'hui? Où est le petit Diané? Mort. Cabinet Kouyaté. Cabinet. Traoré. Le jeune Kouyaté. Souman. Tous ces gens-là sont morts au palais Mohamed V. Mais on a menti à leur famille. Kouyaté a fait accident sur la route de Kindia, 21e siècle. Tout ce que vous avez vu, il y a eu, il y a eu accident aujourd'hui sur la route là-bas. Rien ne se fait en Guinée aujourd'hui. Actuellement, au 21e siècle, sans que les gens ne voient, à plus forte raison, un élément des forces spéciales qui fait l'accident. Pas de co. On l'élimine au palais. On va mentir à ses parents qu'il a fait accident sur la moto. Petit Diané paraît qu'il est en train de nettoyer son fusil. Ça dit, c'est incroyable. Et on voit des gens soutenir ces mensonges dans le pays. La Guinée est devenue aujourd'hui plaque tournante. A commencé d'abord par le, par le patron. Mamadi, lui-même, lui -même, il est narco. Ces bâtiments qu'il a construits, il a eu dans quoi Ces bâtiments que, mam, les bâtiments que Mamadi a construits. C'est dans, dans l'argent de drogue. Même les primes de force spéciale qui prenaient. Il ne pouvait pas construire tous ces bâtiments dedans. C'était dans l'argent de drogue. Et je vous ai parlé de son histoire avec son grand qui est décédé, Bakala. Les Tchogoro, leur, leur groupe là, la brigade anti drogue, ils ont saisi cela, la marchandise de Bakala. Qui est venu chercher la marchandise? C'est Dumbuya. Et il sait comment il s'est mal terminé. Eh, ça mal tourné entre lui et Bakala. Les gens le savent, ils ont juste peur parce que c'est Mamadi Dumbuya, un bandit. Ils ont peur que, oui, ils, ils, ils essaie de les éliminer. Sinon, ils sont tous au courant. Quand Mamadi est allé chercher la marchandise de Bakala, il a remis aux petits de Bakala. Les petits ont appelé Bakala. Ils disent grand à la quantité annoncée. Ce n'est pas ce que Mamadi nous a donné. Hein. Dieu seul sait ce qui s'est passé au téléphone entre Mamadi et Bakala. Mais il y a des gens, ils ont changé comme ils savent modifier, comme il y a eu le coup d'État, de la manière dont ils ont menti. Hein? Bakala, tout le monde sait, Bakala a piqué une crise. Foutaise! Bakala était en Hollande. Maman dit était bodyguard de qui? Il était gardien de qui? Il était bodyguard de Bakala? C'était son petit. Bakala était en haut? Mais ils sont tous rentrés parce que eh, Mamadi est là-bas maintenant. Ils ont la même mise sur les choses. Ils contrôlent, ils ont la force. Et vous avez tous vu la pression des États-Unis, l'arrestation de Mamadi Kaba qui s'est évadé, qui est quelque part en France. Vous avez vu la lutte contre les narcos en Guinée. Et tous ces journalistes sont témoins, les bars-cafés. Moussa Moïse était l'inspecteur Colombo. Hein Pourquoi aujourd'hui, tous ces journalistes, Silence Radio personne ne parle. Quand je vous dis le coup d'état était un instinct de survie, Wallah, j'ai même ma tête à couper. Ils avaient déjà, c'était le choix, et je le dis le message de Idi Amin, ce qu'il avait dit à Doumbouya, quand il était de l'autre côté. Il dit, il est temps pour tout. Parce qu'ils avaient déjà compris, le président Fakonde était au courant de tout, Mamadi Kaba avait déjà dénoncé Idi Amin et Mamadi Doumbouya. Donc Idi Amin était déjà au courant qu'il est cité dans l'affaire de drogue, Dumbuya était déjà au courant. Idi Amin a dit, hey, c'est le moment pour toi. Soit tu vas passer le reste de ta vie en prison, tu dis adieu à ta famille. Tu as la force, tu as la force aujourd'hui de le renverser et tu vas profiter de, du mécontentement de l'opposition. Ça va t'aider. Et maintenant, ils ont monté les mensonges auprès des officiers malinqués pour dire que... Le, ils ont profité du voyage du président Alpha Condé pour dire que le président Alpha Condé est condamné, que le chef protocole aurait appelé Dr. Diané, que le président Alpha Condé est condamné. Vous avez écouté tous ces mensonges, qu'il ne fera même pas trois mois. Voici comment ils ont convaincu certains officiers malinqués, certains camps comme les Koundara, les camps de Kindia, un peu partout, les, les garnisons, les commandants, pour leur dire hey, si on ne se lève pas, ce qui est arrivé en 84. 83, aux officiers malinqués, c'est ce qui va arriver. Donc, il est temps pour nous de prendre nos responsabilités. Alpha Condé est condamné, il ne va pas s'en sortir. Et si on reste là, c'est d'autres qui vont prendre le pouvoir. Voici comment les bandits ont menti aux officiers. Ils sont tous dans le regret aujourd'hui. Ils sont tous dans le regret. C'est comme ça, les bandits ont menti, ils ont manipulé les gens. Et voici la situation aujourd'hui. Dans quoi ils nous ont mis Regardez, où est cette démocratie Où est la Dalé où est Sidi Atouré? Où est le Bantamasole, Souma. Tous ces politiques sont sous contrôle judiciaire. Le docteur Kassori, on est en train de mentir, calomnier des gens qui ont fait bouger ce pays là. An Agnès, en Afrique, tous ces programmes pour aider les pauvres, pour développer la Guinée, ces barrages autant. Des, pour ne pas dire des blackouts vont venir s'asseoir, des vides des fourriers vont venir s'asseoir. Insulter nos élites. Konon, co-réfrontation. Des vouriens, des bonariens. Leur bandit, il était dans la Légion. Pourquoi il n'a pas fait de coup d'État là-bas Pourquoi ce bandit n'a pas fait de coup d'État Juste à cause de la drogue. Juste pour sauver leur tête. Le pays est en retard aujourd'hui. a, on ne doit pas parler de ça. Mais comme moi, je vous ai prévenu dès le départ. Moi, je vous ai déjà dit. Même si on doit couper ma tête. Oh c'est dans ce combat-là. Je ne vais pas arrêter. Mais si vous ne voulez pas comprendre... Continuez toujours à écouter les mensonges de ces bandits-là. Vous le saviez que Mamadi est un tonneau vide. Les Amara, tous ces gens qui sont autour d'eux, vous savez qu'ils Ça dit ils ne peuvent rien apporter à ce pays à part la démagogie. Mais comme le Guinéen, c'est ce qu'on aime, le présent, le passé, non, le futur n'a pas de sens. Continuez. Ça n'a pas encore chauffé. Ça fait une année, on a déjà fait une année, presque deux ans maintenant. Nous allons faire deux ans. Vous n'avez rien compris. Si Mamadi bouge à travers les élections. <rire> ne m'appelez pas Damaro Si on ne l'enlève pas hein. Vous n'avez rien compris d'abord Vous ne connaissez pas Mamadi Mais vous allez le connaître Vous pensez qu'il a honte Quelqu'un qui a trahi son bien bien-père Vous pensez que lui il a honte Ou bien il a demandé à un Guinéen où il y avait des gens dans les rues Pour faire son coup d'état Lui il a, fait, il a pris le pouvoir Pour sauver sa tête Et c'est ce qu'il est en train de faire Vous avez vu quelqu'un est sorti C'est celui Ils sont allés mater Malgré que sa maman a parlé Ce n'est pas son affaire Parce que lui c'est sa tête c'est sa tête qu'il veut sauver. Vous n'avez rien compris d'abord. Hein? Asseyez-vous. m'a Mamadi Long, vous allez connaître Mamadi. C'est ce que j'ai dit aux gens. J'ai dit, si c'est question d'intérêt, moi, d'amaro, j'allais courir derrière Mamadi. S'il était, était sur la bonne voie, j'allais être l'un des premiers à soutenir Mamadi. Moi, je n'ai jamais vu le président. Le président, on ait, je l'ai vu pendant les campagnes. Oui, il est passé à côté. Mais je n'ai jamais parlé avec lui en Guinée. Jamais plus grand. Mais j'avais parlé avec Mamadi. Tous ces gens qui sont derrière Mamadi, dit, nous nous connaissons. Donc je pouvais profiter, comme ces malhonnêtes qui sont en train de, de soutenir le mensonge, le coup d'État, juste pour l'affaire de drogue. On parle de 14 000 personnes. Il y a 4, 000, 4 800 qui sont menacés aujourd'hui. D'après leur recensement, je ne sais quoi, que 4 000, ils ont des faux dossiers, c'est rentré, c'est sorti. Donc, 4 000, 14 000, presque maintenant, ça va être 20 000. Asseyez-vous, vous, vous n'avez rien compris. Le projet Simandou s'est bloqué. Ils ont besoin de 500 millions. Le projet était en cours. Ils sont venus bloquer encore. Tout est bloqué. Le projet était en cours. Eux ils sont venus bloquer. Maintenant qu'ils ont besoin encore de 500 millions. Qui va donner l'argent? Qui va prendre son argent? Qui va risquer de donner demi milliards de dollars actuellement? Sachant que oui, à tout moment, il peut y avoir un coup d'État. Parce que Mamadi est un bandit, est un narco. Vous pensez que les gens vont donner On fait à soi plus de 11 700 personnes. Familles. Et le banditisme aujourd'hui en Guinée, on n'a pas besoin de rappeler. Des assassinats partout à cause de ces bandits qui sont là, ces narcos. Des saisies records de drogue, ils n'ont même pas honte. Ils n'ont même pas honte. Ils n'ont même pas honte. Tonnes, tonnes de drogue. On nous dit seulement, hey, voilà, on nous montre des misérables personnes, des gens qui sont dans le bateau, des fois même qui ne savent même pas il y a quoi dans, dans ce bateau-là. Vous-même, quand vous voyez, la valeur de une tonne et demie de cocaïne, c'est pas moins de 200 millions ou 300, il y a pas moins de 200 millions ou même 300 millions de dollars, la valeur marchande. Mais c'est des misérables qu'on nous montre, les patrons sont dans les bureaux là-bas, ce sont même les commandes, même je dirais même, de Mamadi. Parce que la marine n'est au courant de rien. Ils sont en train de faire leur boulot, comme les Tchogoro étaient en train de faire. C'est pourquoi ils les ont tous enlevés. Donc, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on va faire pour ce pays-là Pour que les gens se réveillent maintenant. Ils sont là, les gros mots, référenciants, en train de humilier les messieurs Oye Gilavogi, ces gens-là. Qui n'ont ni de biens à l'étranger, qui ont investi tout ce qu'ils ont eu en Guinée. Eux ils sont en train d'acheter à Dubaï, ainsi de suite. Même malgré que Damaro il est malade, mais non, qu'ils iront faire. Allez-y. Jusqu'à ce que ces gens-là meurent dans vous. Vos... Lucien est mort. Vous avez... ça a changé quoi? Tuez les autres maintenant comme vous voulez. Et ça va rester sur votre conscience. Si c'est ce que Dieu avait décidé, faites le. Moi, je vous ai dit, le jour que je vais demander pardon au CNR de que je meure, ça, le, le moment du pardon, vous m'avez tous vu ici, au moment que j'appelais le bandit ici, mon beau, le moment là est passé. Je lui ai donné une chance. Mais ce bandit-là, moi, m'a dit, je le combat jusqu'à son départ. Mais je ne vais jamais soutenir ce bandit-là, c'est fini. Je ne vais jamais le conseiller encore. Moi, je vous ai dit, ce n'est pas le dialogue qui fera partie de ce bandit-là. Seul le soulèvement populaire et l'action des soldats patriotes, c'est ce qui va sauver notre pays. Sinon, ce bandit, il se croit un roi. Quelqu'un te la... quelqu'un te nettoie. Il fait tout pour toi. Et tu vas attendre un musulman me dire, c'est comme quelqu'un hier, plus de presque 60 ans. Ah non, Masaya, eh, Alale, Alale, voilà. C'est ce qui est derrière vous. Quand il s'agit de profiter, voilà, on utilise le nom de Allah. Mais nulle part dans le Coran. Allah, Ta'ala a dit à quelqu'un de trahir son bienfaiteur ou de faire le mal. Tout ce qui est dans le Coran, c'est de faire du bien. Il n'y a pas le mal là-bas. Et ce qui est dit, qu'Allah Allah Et quand un peuple est ingrat, vous dites que vous voulez un, un, un président. Dieu vous donne. Vous avez tous, On a tous prié ici en 2010. Eh bien, si le Guinéen maintenant vient nous parler de Allah, pourquoi ils n'ont pas laissé le président Fakonde C'est Allah. C'est le bandit maintenant, vous allez venir nous dire Allah. Vous voyez comment ces gens-là sont malades dans la tête? Un bandit, un criminel. Où sont les corps de, de, de, de, de, de, de les victimes du 5 septembre? Où sont les victimes du 5 septembre? Où sont les victimes? Vous allez venir un bandit, un narco, un konoko, Allah. Vous gâtez le nom de Allah. Pour rien du tout. Parmi tous ces bons Guinéens. C'est ce bandit-là, si ce n'est pas pour nous punir, à cause de l'hypocrisie. Comment Mamadi peut être présent de quelqu'un? Vous avez même écouté sa vidéo tout de suite. Là. Il n'y a plus de tonneau que lui. Tous ces discours qu'il lit, il y a l'écran géant, géant de Moussa Moïse derrière pour lire. Ça, c'est la vidéo du 7. Écoutez son discours devant les militaires. Écoutez. Écoutez sur tout le monde pour que chacun hein. dans son domaine puisse apporter sa pierre à l'édifice. construire notre pays, qui est la Guinée. a faire. Beaucoup de choses restent à faire. Nous allons mettre, refonder tout allons... ce qui est à faire. Donc, il est temps pour nous de prendre en main notre destin tous ensemble. Personne ne sera exclu. Personne, je dis bien, personne ne sera exclu. Nous allons tous travailler ensemble pour construire notre pays. Je vous remercie. Bon courage à tout le monde. Personne ne sera négligé. Tout le monde sera personne... présent. Quand je dis un vrai tout-toi,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 moi, lui, je sais que les gens se battent. Toi, te prendre. Tu étais en Hollande. Ça a mal tourné pour toi. Tu es parti en France. Tu es parti dans la Légion pour avoir les papiers. Ça ne marchait pas pour toi. Tu es venu par la complicité de Idi Amin en Guinée. Eh, maman dit Oualouaï, Alatihérekinye. Il me dit qu'il y a Bekayo. Fraoune était dans le bonheur, tout. Mais Allah, Allah, Bekayo. Allah, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le fait. Mais. Toi, tu vas servir d'exemple pour les autres, Mamadi. dit. C'est pourquoi tu ne dors pas ta conscience. Tu n'as pas dit que tu vas aller faire umura Que non, l'Arabie la, Saoudite, ils n'ont qu'à ouvrir la Kaaba pour toi. Tu penses qu'on ouvre la Kaaba pour des criminels Tu penses que l'Arabie Saoudite, ils n'ont pas d'ambassade Tu ne sais pas que c'est grâce au Président Al-Fakonde, à la politique du Président Al-Fakonde, que la mosquée Faisal a été reconstruite Toi, toi un criminel, ils vont aller ouvrir la Kaaba. Toi, tu vas aller dire quoi à Allah subhanahu wa ta'ala Tu es devenu présent comment Mamadi, Ficeri Lombali Qui a créé les forces spéciales Mamadi, Ficeri Lombali Qui t'a donné les armes Mamadi, Ficeri Lombali Quand toi, tu, tu, tu mentais devant les Guinéens ici Moi, j'ai décidé tout seul Tu t'es fabriqué où Ça, c'est les paroles d'un ingrat Quelqu'un qui n'est pas reconnaissant Envers ses bienfaiteurs Toi, un ingrat, tu vas lui dire quoi Devant Allah Maman Mamadi Si le président Al-Fakonde était mort Tu avais fait ton coup d'état Beaucoup allaient te soutenir. Beaucoup allaient te donner raison. Mais Mama dit, tu n'es qu'un simple ingrat. Et tu continues encore à salir. Et tous ceux qui continuent à salir le nom du président, alpha fois qu'on tu les nommes. Regarde l'affaire du courant. Tout ce qui était bon ne fait que reculer en arrière. Tout ça, c'est Allah ta'ala. C'est-à-dire, au fur et à mesure qu'on dure, les Guinéens commencent à ressentir on n'a même plus besoin que les partis politiques appellent à des manifestations. Ça va être des manifestations spontanées. Les jeunes vont se lever. Les femmes, les mamans vont sortir. La vie deviendra encore plus chère. Maman dit, tu n'as rien compris d'abord. Une présenté à la il m'a qui a sauvé l'air. Il les dames. Moi, je l'ai dit ici. Je dis, quand Dieu aime quelqu'un, c'est comme ça. Les réfléchis seulement, eux, ils peuvent analyser. Si le président Fakonde restait, il mourrait. Hein? La haine qui était là de l'opposition, les gens de l'UFDG contre le président Fakonde, s'il mourait, d'autres allaient le maudire jusqu'à dans sa tombe. Mais Wallah, grâce à vous, hein? grâce à vous, grâce à vous aujourd'hui, ça, ça a changé aujourd'hui. Même si d'autres n'ont pas encore compris, mais beaucoup ont compris aujourd'hui. <rire> J'ai vu certains même dire là-bas que le président qu'il est moins ethno. Non, ne mettez pas moi-même. Dites tout ce que vous voulez. Ah, non, Mamadi Dumbuya, il est ethno, il a fait ça. Non, vous avez dit c'est le présent. Ne dites pas qu'Alpha Kondé est moins ethno. Dites ethno comme vous voulez. Vous avez dit c'est lui qui était méchant. Je vous ai parlé des commerçants ici. C'est-à-dire ces gens-là, ils ont une haine. Même les politiques, ils veulent rendre tout le monde pauvre. Mais vous n'avez pas compris, je vous ai prévenu. Les commerçants-là, parce qu'ils ont dit que non, beaucoup soutenaient l'UFDG. C'est-à-dire pour casser cela. Un État normal. Si ce n'est pas un État voyou, un État normal. Vos commerçants, vos hommes d'affaires qui vont acheter des marchandises, qui, qui passent par le port, qui font le dédoyement, qui font rentrer dans l'argent dans les caisses de l'État. Ceux-ci-là, quand vous voulez faire des interdits, on les prévient auparavant, à l'avance. Mais ils ne l'ont pas fait. Hein. Ils ont laissé ces commerçants plus de presque 200 conteneurs, des milliards et des milliards de familles. L'héritage, c'est-à-dire pendant... Pendant, de, pendant 40 ans de recherche, ils sont venus détruire. Ce n'est pas une personne, deux personnes, des milliers de personnes. Ils sont venus détruire ces marchandises. C'est-à-dire les laisser d'abord importer et venir dire on a interdit. Pour la moto, où est le problème Ils ont jugé nécessaire euh, moto Bambana, je ne sais quoi, vers euh, Corniche là-bas, vers Kipé là-bas. Les motos là, ils ont interdit. Ils ont donné un préavis. Là, on peut comprendre. Mais vous avez vu, quand je vous parle de haine, c'est-à-dire les politiques, même il y a des directeurs aujourd'hui dans le gouvernement du président, autant du président Fakonde, ils ont leurs comptes gelés des pères de famille. Ils ne sont même pas payés, c'est pas leur affaire. Que ce, Pour dire que ceux-ci ont dirigé le pays, ils ont droit à un salaire, ils ont des matricules, c'est pas leur affaire. Ils ont leurs comptes gelés. Et ces familles-là, ils ne se soucient même pas pour dire qu'ils ont été des pères. Hey, humilier ces gens-là. Pour vous, ça sera pire. Tout ce que vous êtes en train de faire, ça va se retourner contre vous. Le mal que vous êtes en train de faire, ça va se retourner contre vous. Je vous ai dit les ce soutenant qu'on sous Dieu a créé tout ça là. Hein? Dieu, il a mis tout ça comme exemple pour nous. Mais comme si les ingrats n'ont pas compris. Quand ils sont dans le beurre, ils oublient vite vite. Allons-y. Aldali Reya. Vous allez voir des hommes. Quand le jour qu'ils vont couper la tête du serpent, tous ces escrocs qui sont à côté là. Et beaucoup étaient là, non Mouvement Jaune, Mouvement Temps, Mouvement Temps, Alpha Condé, c'est nous, ces femmes-là, elles sont où aujourd'hui Je sais que j'ai dit l'hypocrisie des gens. Nous, on n'a pas changé. Moi, Benito, Mamour tous ces gens, on n'était pas... Moi, je ne suis pas membre du, du gouvernement. Personne ne, ne, ne, ne m'envoyait quoi que ce soit ici. Je n'étais pas communicant du parti. Moi, je l'ai fait par conviction. L'homme, le président Alpha Condé, les barrages qu'il nous a donnés... La route nationale, guichet unique, le changement qu'il a apporté à la Guinée. Nous, nos frères qui étaient en Côte d'Ivoire, avec des Ivoiriens, venir prendre des véhicules en Guinée, avant, 2000, avant 2010, ils se moquaient. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'hôtel. Mais quand ces gens-là sont venus, cinq ans après, six ans après, ce sont eux-là qui, qui parlaient à Bijan. Ils disaient hey, « ah non, le président guinéen-là, le président Fakonde, il est en train de travailler. Les Guinéens, maintenant, ils ont des hôtels. Vous avez vu les artistes Avant, est-ce que ces artistes-là venaient pour rester là-bas Les séminaires, les conférences. Les gens quittaient Dakar pour venir à Conakry le même jour, se retournaient à Dakar. Mais ouais, tout ça, là, on a mis fin à ça. Mais on dit non, non, non, il ne travaille pas. Oh non, il ne fait rien. Bon, le résultat est là maintenant. C'est bien, celui qui peut faire là, il est là. Celui qui dit qu'il est homme là, il est là. Vous n'avez rien compris. Tous ceux qui ont soutenu Doumbouya dès le début là, c'est eux qui ont arrêté en Kankan, les chefs de quartier, les jeunes ou quoi quoi. Quand je vous dis c'est un ingrat, il n'y a pas plus ingrat que Mamadi. Il n'y a pas plus ingrat que Mamadi. Et puis il s'en fout. Lui, tout ce qui l'intéresse c'est son pouvoir. Comment il va rester Nalma le de Mamadi, Mamadi, Cambré Banson, à l'onit Voilà. Toi qui dis, et à moi là, c'est ton père qui va mourir ou c'est ta famille qui va mourir. <coughs> D'ailleurs, je t'ai bloqué ici. Vos gars là, vous pensez que moi j'ai peur d'eux Malgré qu'ils ont beaucoup de personnes ici, beaucoup de narcos qu'ils ont donné des, des, des passeports pour venir. Ils n'ont qu'à venir. Ils n'ont qu'à venir. Moi, je vous ai dit, ma vie, c'est dans les mains de Allah subhanahu wa ta'ala, pas dans les mains des bandits là. On a peur de parler, c'est fini. On les donne la force. Plus on les dénonce, ils sont exposés. Plus on les combat, ils sont affaiblis. Mais si nous nous asseyons, nous les donnons la force. Ils ne sont même pas nombreux. Les gens sont fatigués, je vous dis. L'armée aujourd'hui, les gens sont fatigués. La population, la majorité des Guinéens aujourd'hui, 95% des Guinéens, les gens sont fatigués. C'est pourquoi ils vont réprimer, ils matent les manifestations. Ils ont peur. Donc, si vous pensez que nous, on va avoir peur de ne pas parler. Regardez nos pages aujourd'hui. Regardez les pages au Mali un peu partout. Mais ils font tout pour faire taire les gens. Ils font tout pour faire taire les gens. Ils ont peur. Ces bandits-là. Vous ne voyez pas le bandit se cache pour voyager Quelqu'un qui s'est dit, tu es le présent. L'armée t'a choisi. Le peuple est avec toi. Mais toi, tu as peur de sortir de faire de ton de Oumura ton là. Il faut partir. Il ne faut plus avoir peur. De, il faut partir. Donc, uh, Kondé Junior, merci à vous. Lassana Girassi, merci mon frère. Lambizu, euh, Lazimbi Kumara, merci à vous. Merci à Amadou Batunkara, merci à vous. Kondé Junior, merci. Mon frère Koivogi, ma soeur Fanny, merci à tous les patriotes. S euh, Sambake Tazan, merci à vous. Merci à Alexandre euh, Pivi, mon grand Daouda depuis la Côte d'Ivoire, merci à vous. Merci à Ouma Kondé. En tout cas, Idrissa Lamine uh, Fofana, ce n'est pas le... Les gens n'ont pas compris. Oh, Lord, les gens sont en train de perdre leur temps. Mahmoud Sissé, merci à vous. Tchangima Wikinson, merci à vous. Les gens pensent que ce bandit-là, que c'est le dialogue qui fera partie de ce, ce narco. Ils n'ont rien compris d'abord. Suleiman Sangare. Kalia lui, il sait pourquoi il a fait son coup d'État. Et il fait tout pour écarter les autres. Moi, vous avez vu, depuis les premières heures, j'étais déjà au courant. Ils m'ont contacté. Ils m'ont donné leur programme. Et j'étais déjà là. Ils ont cru que non, j'étais un jeune allemand, un jeune, ben, eh, eh, c'est-à-dire matérialiste. Voilà, Damaro, tous ces vieux-là, on va les enlever. Tu vas venir au pays. On va construire ce pays ensemble. Moi, je n'ai pas un diplôme d'ingénieurs ou je ne sais pas, euh, comment je vais dire ça, euh, je ne suis pas technocrate comme ceux qui sont là-bas aujourd'hui. Comment est-ce que moi ce que je peux faire, c'est ce que je suis en train de faire. Toi tu vas venir moi me dire, on va prendre les bonnes personnes, ceux qui sont capables d'aider le pays, on les met à la poubelle. Maintenant des tonneaux vides, des vouriens vont se mettre devant, nous faire nous, nous amener encore en arrière. C'est ça le problème. Comment des vouriens, comme les Amara, ceux vont être secrétaires de quel pays Hein? Des vauriens comme le Gomu peuvent être, être premier ministre de quel pays normal Gomu peut être premier ministre de quel pays normal Un simple comptable Un simple comptable Il a quelle relation Il a quel savoir-faire Tous ces ministres qui sont là-bas Je dirais 90% dépassent ce vaurien-là Mais si ce n'est pas Mamadi Parce que tout ce qu'il veut Quelqu'un, ben, il faut dire mm -hmm, Il dit voilà, mm -hmm, voilà Comme il est en train de faire Ministre Talissa lui, c'est lui, toujours parole et en parabole. Ministre Alissa, tu n'es pas mieux que Sidi Atouré, tu n'es pas mieux que Elan Seloudalé, tu n'es pas mieux que Dr Kassori. Tu es le dernier des premiers ministres en Guinée, Gomu, le dernier des premiers ministres en Guinée, dans l'histoire de la Guinée. Depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, le dernier, le dernier des présidents Mamadi Doumbouya, le dernier des gouvernements CNRD. Donc qu'est-ce que vous allez nous dire Les tournois vides réunis comme ça.